Salut à tous, c'est Samcraft3 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo PVP où là où je vais PVP avec le Divine Pixel Client créé par Viviclol et le Samcraft3 Pack alors je vous préviens, déjà, déjà si vous n'êtes pas abonné à Vivucloud, je vous conseille vivement de vous abonner. Alors il y a beaucoup de particules qui ont échangé dans ce pack, il y a beaucoup de, de nouveautés dans, euh, par rapport à l'ancien pack. J'avais déjà fait une présentation de vidéo. d'ailleurs si vous, si vous n'êtes pas abonné à Vivucloud, je le répète, allez vous abonner, la chaîne est en description, je ne vais pas oublier de la mettre. Donc déjà vous voyez les GUI qui sont transparents, c'est très utile pour PVP. Euh, ouais, tout l'aiguille, à part l'inventaire survie, l'inventaire survie euh, n'est pas transparent. Ça, je trouve que c'est pas super super. Et ici, il y a les mineries, les mineries sont vraiment classe. En plus, euh, c'est un pack euh, pas euh, 32 x fois... 16 x 16 pixels. C'est vraiment, euh, je sais pas quelle qualité, mais ça doit être de la bonne 4K. Bon, J'abuse un peu, mais ça doit être quand même. Euh assez élevé niveau pixel alors moi je propose qu'on aille avec ViviCloL en solo du... en solo euh Bedwars et qu'on aille dans une map assez classe... Ah. ok donc on commence ce Bedwars waouh les lingots, les textures des lingots c'est ultra classe waouh en plus l'épée aussi est super belle c'est magnifique, alors ça, avec ça, si vous le téléchargez, je mettrai le lien en description, parce que oui, il faut bien le télécharger, mais c'est vraiment magnifique euh, il ouais, faut aussi que vous ayez un petit bon un bon PC, euh, sinon euh, je vous conseille de ne pas mettre le pack et de jouer qu'avec le Divine Pixel client. Par exemple, moi il m'a donné deux fois plus de FPS que normalement ce que j'ai avec le pack Tiffy. Alors vraiment, je vous conseille euh, de jouer euh, tout seul comme ça. En plus vous voyez euh, ces trucs là, il y a, y a l'armor status, il euh, y, a, y a plein d'autres trucs euh, super intéressants euh, qui vous donnent. Il euh, y a aussi le Toggle Sprint. Bon j'ai pas mis tous les trucs, j'ai même mis des ailes, il euh, y a énormément de trucs je vous conseille de regarder la vidéo de Vivi Clol, ça va beaucoup mieux vous expliquer alors moi je prends je me stuff un petit peu euh, donc on va tester pour voir si je vais gagner bon, à mon avis euh, avec mon niveau en PVP pas très haut mais euh, assez bon on va dire je vais pouvoir le, le battre le, je sais pas on va à l'attaque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 Alors direction le practice pour pouvoir faire des duels avec Vigilol. Alors euh, les duels c'est très simple, bah, comme son nom l'indique c'est des duels. Alors je vais ouvrir le bui qui est magnifiquement transparent grâce à ce pack. En vrai c'est un très grand avantage d'avoir le bui transparent. Franchement c'est magnifique. Alors normalement le practice il est quelque part dans le Gui mais je ne sais pas où. Vraiment. Hmm... Mmh, je me demande bien où on peut être. Franchement, c'est c'est vraiment incroyable comment il est caché. F Un jour, je vais le trouver. Très longtemps plus tard. Waouh. En vrai, je vais monter pour voir le ciel. Il est magnifique. Franchement, c'est magnifiquement beau. Waouh. <rire> en attendant que je PvP avec euh, ViviCloL je vous mets je vous passe des extraits euh, de la vidéo là, euh, là où il présente mon pack et le divine euh, Pixel.